Voilà, nous sommes de retour avec nos invités Mirella et Ariane de l'association Famille Rurale de Grand Mounanou qui se trouve à Bemaou. C'est une association où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui accompagnent dans l'animation, vos personnes âgées qui, euh, qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont là pour vous, vous encourager, pour même vous aider quand vous êtes fatigué Ariane, euh, euh, Mirella, euh, c'est justement cela. Je voulais faire le point là-dessus parce qu'il y a euh, des personnes qui nous ont appelées pour savoir est-ce qu'éventuellement vous faites… Euh, je pense qu'on en avait déjà parlé, hein, mais j'aurais aimé que tu puisses revenir dessus. Pour dire aussi, est-ce que vous faites genre le repos aux parents de la personne? C'est-à-dire le, le, le, le répit repos de l'aidant le à l'aidant. Ouais. Oui, effectivement, et normalement c'est le thème de notre projet avec la conférence des financeurs. Contribuer au répit de l'aidant, c'est de plusieurs façons. Ça peut être une heure dans une semaine, ça peut être sur plusieurs semaines, ça peut être sur le mois, oui. mais tout dépend de ce que la personne souhaite, comment elle le souhaite. Parce que, comme on l'a déjà dit, beaucoup d'aides ont du mal à prendre du répit parce qu'elles ont un sentiment d'abandon de la personne. Donc, en fait, elles s'oublient carrément. D accord, d accord, ouais. Il y a le quand qu qu on qu'est-ce qu'on va penser si elle part peut-être un jour, deux jours, elle laisse quelqu'un, une famille. Parfois, certains ne trouvent pas à se faire euh, beaucoup. Certains culpabilisent beaucoup. Ouais. Et pourtant, il euh, y a des associations qui sont là pour euh, euh, permettre à ces personnes-là de se prendre un petit jour de congé parce que, quelquefois, c'est difficile. Voilà. Mais ne serait-ce qu'une heure dans oui. la semaine. C'est déjà beaucoup. Voilà. Parce que le, le, le malade, lui, il pense que l'autre l'a abandonné. Non, ce n'est pas le malade. C'est plutôt l'aidant même les dents, qui a qui ce sentiment d'abandon. Oui, qui veut rester au chevet de son malade jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Et est, le plus souvent. Qui s'oublie, en fait. Et c'est vrai que chez certains aidants, il mm -hmm. y a eu tellement une fusion... Oui. Euh, pendant des années entre l'époux mm -hmm. et l'épouse oui. que des fois c'est compliqué c'est compliqué c'est mal vécu quand les deux parents sont malades, l'enfant qui est au milieu ah ça c'est autre chose parce que oui. c'est encore des fois plus difficile quand euh, c'est quelqu'un à peu près de notre âge qui travaille, qui a sa vie de famille qui a son, sa vie sociale il faut prendre soin des deux parents elle se retrouve seule face à, à cela oui. il y a beaucoup d'incompréhension oui. parce que L'extérieur ne voit pas toujours ce que vit mm -hmm. l'enfant, cet enfant aidant, ou bien ses enfants aidants, mm -hmm. et que ouais, du donc, coup donc, euh, ça crée des fois de, des frustrations, des, frustrations mm -hmm. des fois des conflits et plein de mm -hmm. choses. Alors maintenant nous allons entrer dans les projets, les projets de famille nouvelle euh, de Grand Mounanou. À Grand Mounanou. Pourquoi <rire> métais dit Alors c'est à Grand Mounanou. Oui. Bon, non, non, non. Et euh, euh, les projets pour cette année, donc euh, on, virait, on a vu tout à l'heure le bilan euh, brossé par euh, Ariane, maintenant on doit laisse vous euh, parler de ce projet. Donc effectivement, le projet que nous, ce projet que nous allons euh, parler, mm -hmm. normalement devait se réaliser en 2021, mm -hmm. mais avec tout ce qu'il y a eu, les grèves, les confinements, déconfinements, reconfinements, mm -hmm. donc ce projet n'a pas pu se mettre en place en 2021, donc nous allons le commencer là, avec Sainte-Rose, voilà. lundi. Mm -hmm. Si cela est possible, bien mm -hmm. sûr. Mm -hmm. <rire> et euh, C'est-à-dire en présentiel, nous, nous avons six communes. Nous avons la commune dans bertrand la commune de Petit-Canal, la commune de Mornalot, mm -hmm. la commune de Sainte-Rose et la commune de Saint-Louis-Marie-Galante et les Saints. D'accord, vous avez sauté la montagne de Sainte-Rose, non pas ben, C'est-à-dire que ces communes font partie des zones blanches. Mmh. Il y a ce qu'on appelle les zones, les blanches, zones blanches en Guadeloupe. Blanche. On a pris six communes parmi ces zones blanches. D'accord, d'accord. Euh, peut-être oui. le prochain on choisira d'autres communes oui pourquoi pas de toute façon on essaie de soulager c'est à dire que écrire des projets uh -huh. nous permet euh, d'accompagner certaines personnes âgées qui n'ont pas forcément euh, les moyens ou bien c'est une aide supplémentaire que... peut-être aussi parce voilà. qu'il y a énormément de personnes qui et... n'ont personne autour. voilà donc il ouais. y a le manque de moyens parfois mais aussi le fait que Permettre à ces personnes de se retrouver, de sortir les de sortir de chez elles pour euh, une, bonne, euh, une bonne rencontre avec d'autres personnes. Donc, le projet de conférence des financeurs est financé par le CNSA, l'ARS, la CGSS et le conseil départemental. Elle a pour objectif, justement, nous, en tant que professionnels, de pouvoir sensibiliser les dents à travers des thématiques, que ce soit le « prendre soin de soi », la façon d'accompagner son aidé pour qu'elle puisse se sentir moins coupable, pardon, mm -hmm. ou encore euh, savoir lâcher prise. Oui. On parle souvent de lâcher prise, mais comment on peut arriver chez quelqu'un, une personne âgée, lui dire « nous allons euh, travailler sur le lâcher prise ». C'est-à-dire que nous allons l'aider mm -hmm. à travers euh, ça, en fait c'est du verbal et du non-verbal, hein, mm -hmm. parce que quand on arrive, on observe la personne, on évalue, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. Donc on va parler, on... Et cette personne va commencer, parce que si on lui dit, à travers ce qu'on sait qu'elle vit, et qu'on lui dit des choses, ouais. elle va, souvent, ils nous disent, ouais. euh, mais c'est de moi que vous parlez. <rire> mais, ouais, mais Vous savez double. déjà que c'était mon histoire. Dans le général, euh, ces personnes se retrouvent. Voilà. D'accord. Ça, c'est bien, ça. Ils voilà. n'ont pas monté en, en puissance. Hein. <rires> Depuis qu'ils étaient là, ils ont beau temps. On se forme. On se forme on a eu une bonne, bonne base de formation ouais. et on continue de se former ah, pas mal du <rire> et de, de se ouais, documenter. J'observe que. Euh, nous, au fur et à mesure de nos rencontres, hein, vous avez des éléments qui montrent que vous êtes vraiment des professionnels. Hein. Voilà. Ah, grandi, un non, vous, besoin, vous nager, ça va être difficile. Comment elles font deux jeunes femmes comme ça C'est pas toujours évident. Ils n'ont pas d'expérience de la de machine. Non, non, non, non, À moi, c'est en famille, elles ont des malades. Je vous l'expérience, comment parler, comment se tenir Quoi dire pour ne pas choquer Oui, tout à fait. Mais on a reçu une très bonne formation. Pour oui. Notre première formation à la MFM, oui. on a eu le tronc de la formation. Oui. Quand on a été sur le terrain, euh, avec euh, le recul, avec le constat oui. du terrain, oui. on s'est dit qu'il faut avoir des outils. Oui. On s'est formé à gauche, à droite. Oui pour pouvoir répondre à l'offre de services. Bravo, hein? Et on ouais. continue de se former. Mais il ne faut pas arrêter. Hein? Non, faut pas faut arrêter. Parce que vous allez peut-être plus tard avoir à former d'autres jeunes qui, euh, qui veulent faire comme vous. Et puis dire à ces enfants qui veulent décrocher, « N'y ont petit, dis-moi comme bon, ça. Tati, moi c'est fini l'école, c'est bon, hein? j'y vais pas. J'ai 15 ans, ça j'arrête. » Ils disent « Non, tu ne veux pas arrêter. » À moins de trouver une formation. Et comme il y a toutes ces beautés, ils on ont fait chiver, zong, <rire> Euh, maquillage et tout ça. Oh, on en a besoin pour les personnages. Oui, oui. oui mais c'est ça, ils faut les faire une formation. Ils former. D'abord, pour savoir qui j'en peux faire. Si on fait un personnage, qu'il doit être maquillé qu'est-ce qui j'en peux le pas les bails, mais qu'il y a quand même Demande à mes amis, demande à mes amis, allez, allez, dépêche je suis pressée. Ferme les yeux, je veux te. Tu vois, il n'y a, y, y a pas cette formation-là. Si, il okay. y a cette oui, formation. Si, si, si, si. Non, mais vous, vous l'avez. Non, non, euh, euh, euh, euh, les personnes, euh, les... les esthéticiennes. Tout non. corps de métier, oui, Aujourd'hui, on oui. a nous ben justement, dans notre projet mm -hmm. qui se fera euh, en émission avec toi, oui, on a, a des différences thématiques, mm -hmm. vendredi prochain. En fait, nous, nous allons, nous, nous allons euh, euh, donner le jour exact parce qu'il euh, qu'on qu soit précise avec, euh, avec mes vu, les nouveaux <rire> modèles que nous avons là. Oui. Donc, Mais nous, okay, là. Voilà. Ouais. Nous aurons tout au long de l'année, sur les dix mois, mm -hmm. pendant deux, deux vendredis par mois avec mm -hmm. toi, Raphaël, mm -hmm. Mm -hmm. Donc, nous, aurons, nous allons recevoir des intervenants, que ce soit médiatrice familiale, mmh. coiffeur, mmh. esthéticienne, avocat, oh, est hein. diététicienne. Alors, voilà le rendez-vous. Et euh, médecins aussi, euh, ouais. on attend certaines réponses toujours. Mmh. Mais euh, ce sera euh, vraiment des émissions de qualité ouais. où on espère que les gens pourront nous rappeler après. Sûr. Pour que on nous puissions à ce moment-là moment faire des accompagnements voilà. personnalisés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pourront parler. Par euh, via l'émission, mm -hmm. mais en dehors de ça, mm -hmm. ils auront toujours la possibilité de nous appeler mm -hmm. pour pouvoir euh, avoir un accompagnement. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler sur votre portable, sur le numéro vert que vous avez? Oui, oui bien sûr. sûr. Alors, nous, nous avons, vendredi, nous allons faire ce, ce, cet essai-là, nous allons mm -hmm. essayer euh, euh, avec euh, nos nouveaux Technicien, n'est-ce hein, pas? Nous allons essayer avec le 0805 384 748 de mettre les personnes en direct au téléphone et nous allons faire passer le message sur un petit spot. D'accord, je peux déjà tourner la thématique de vendredi voilà. prochain. Oui, oui, oui vas-y. Donc ce sera avec la médiatrice familiale c'est comment vivre aux côtés de l'aider. Quand on est à la place, quand, quelle est la place en fait de l'aidant D'accord. Comment vivre au côté de l'aidant De l'aider et quelle est la place de l'aidant euh, C'est vaste parce qu'en oui. tant qu'aidant en qu professionnel, enfin oui. quand je dis en tant aidant professionnel, ça veut dire que vous avez des aidants qui travaillent. Oui. Qui ont leur vie de famille en même temps qu'ils travaillent. Donc il y, a, il y a toute une série, euh, il y a la souffrance mentale de l'aidant, mm -hmm. l'isolement et ou celui nous avons de nombreuses thématiques mm -hmm. et les gens qui s'y si reconnaîtront pourront nous appeler oh. même en dehors de l'émission voilà, si les... elles ont récupéré le numéro de téléphone pour qu'on puisse pouvoir en discuter. Mais ce serait bien qu'on essaye quand même de voir si on peut les mettre directement euh, les mettre oui, direct. oui, on, sais, on fera passer euh, euh, le spot pour leur dire que nous sommes, nous serons là et à ce moment-là on verra euh, si on peut brancher un petit quelque chose là, ta, ta, ta, ta, ta, dans mon téléphone et prendre nos appels. Bon, C'est la oui. technologie tout le monde qui a évolué nous, hein? fait. bon alors nous n'allons pas donner ni dévoiler le programme mm -hmm. Non, voilà. pas, pas le tout. J'ai dit que quelques... Euh, là, pour euh, la prochaine une mise fois. mise en train. Nous en comme on dit. <rire> nous Et là, nous allons continuer. Donc, à partir de ce projet des financeurs que vous avez oui. là, vous allez donc établir un plus large panel de de d'aider ou d'accompagnement comme on peut dire oui, la... voilà Évisiver, même dans les communes où, oui, où ne voilà. qui ne sont pas zones blanches peut-être je ne sais pas Mais on ah, oui, oui, intervient oui. sous les zones prioritaires oui, déjà oui. on dit, on intervient euh, qu'avec silence euh, et on intervient il faut dire on oui. peu sur toute la Guadeloupe oui. euh, nous sommes à domicile mm -hmm. nous avons des usagers à domicile mm -hmm. que que nous accompagnons mm -hmm. dans un, euh, un accompagnement individuel, mm -hmm. un projet de vie mm -hmm. euh, que nous mettons en, en, en place. Qui est mis en place ou que vous mettrez en place? Qu'on met en place oui. avec, parce qu'il faut savoir... La personne est au centre du dispositif. Mm -hmm. c'est pas nous qui allons lui dire, vous voulez ça. C'est selon ses attentes et ses besoins mm -hmm. et selon ses capacités restantes. Capacité de résistance ça veut dire mm -hmm. ce qui lui reste. Et on le met, de, on, faut, on fait regermer cela mm -hmm. pour mettre tout ça en valeur. Mm -hmm. Pour que la personne puisse se dépasser. Bah, c'est vrai non, que quand c'est une vous voyez c'est joli ça mais c'est si, si quelqu'un si. c'est une personne âgée mmh. qui a peint mmh. qui a peint c'est super bien. qui a peint, et vous avez gardé euh, ça sur le flyer ça. voilà mmh. qui a fait c'est de la, la peinture sur porcelaine mmh. et elle a, elle n'avait jamais peint mais on l'épouse à se dépasser c'est vrai que quand les, je l'ai parlé je me parlais comme si. Euh, oui, euh, oui, mais c'est pour vous donner envie. Et Alors, là, quand euh, vous regardez là, c'est de la peinture sur tissu. Et c'est pas, pas notre ami qui était là, l'autre jour. Non, non, c'est une, une autre. Mais euh, comment elle va euh, très, très bien. bien. <rire> Ma belle-toi, <victoire, rire> très bien. Donc. Euh, <rire> on, lui a fait, on lui fait un gros bisou, hein. Oui, tous, à tous nos usagers, tous nos accompagnés. On lui fait de gros bisous, famille. On lui dit force, bah, qu'importe. Et puis, Et euh, nous sommes là. De oui. ne pas oui. hésiter oui. à nous contacter. Hein. Et Le numéro de téléphone n'est pas payé, c'est gratuit. Mm -hmm. 0805 384 748. Oui. Parce que lorsqu'on voit le numéro vert, on se dit oh là, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit. gratuit. Mais là, c'est gratuit. N'hésitez pas à les appeler. Il y a des mi missions principales. Euh, comme vous l'avez dit, hein, l'accompagnement, l'animation, la coordination, vous avez des objectifs qui rentrent dans le projet, dans, dans vos mm -hmm. projets qui sont de préserver l'autonomie et les capacités cognitives, entretenir le lien social et familial et pour l'isolement, et un peu à l'envers, mais bon. Et euh, <rire> vous avez là cette plateforme d'écoute. Et vous leur dites bien que, euh, que vous êtes là, à l'écoute de chacun, du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 16h à 20h. Ça, c'est pour le contact. Ils peuvent vous appeler, il y aura toujours quelqu'un qui répondra. Oui, oui. Et euh, vous parlez ensuite de, de, des prestations que vous proposez, l'accompagnement individualisé, comme tu as dit tout à l'heure, oui. à domicile. Ce qui veut dire que vous allez chez la personne. Oui. Tout à fait. oui. Et espace loisir animation de groupe, lorsque tout le monde est ensemble. On, on va en parler. tout. Je veux, je à la troisième parler. partie, on oui. va parler, on oui. parlera des prestations. Mais sinon, euh, j'espère qu'il n'a pas oublié de nous montrer son droit tout à l'heure. Lui, là. Hein. J'espère qu'ils regardent le décompte, parce que sinon, moi je te dis, là, 2022, je me je tape. 2022, non, non, il faut non, être pacifique. 2022, être... je me bouge par terre avec un flingue et je vise. pas ça, non, non, non, non, Mais c'est ça, à pas télé-là, pas pas pas pas pas tous les exemples. Mais tout exemple, nous, parfois, c'est ça, mon chéri. J'ai fait comme ça, non? Il faut, faut qu'on qu soit positif, on et parle, ben, fait fait ça. En fait, tu vois la oui. conscience. Mais là, il y des gens qui a sermenté, pour à élève en physique. Eh bien, plus, plus nous qui voyons l'amour, puis nous qui bon bité bon vibration bon vibration et qui est bon. touché Parce que c'est que tu vas travailler pour Nous voyons trop de à l'amour Nous voyons l'amour, nous voyons la paix, nous voyons la conscience. Arrêtez de coucher d'autres élèves en faisant, mais à pays s'il vous plaît. Sinon, vous me donnez cet exemple. là y a acheté chaton au faisant, a. me donnez cet exemple. Non, non, ça ne sert pas rien de détruire. Ça ne rien de détruire. j'espère qu'ils ont compris le message que j'ai voulu faire passer, parce qu'il y en a marre. C'est sûr que nous, en pays qui sommes autour, certaines personnes se disent « Ouais, encore, c'est mon père, il y a un chumé il y a un chumé là, il y a un chumé là, il y a un chumé là. » Mais il y a d'autres aussi qui ont leurs enfants, qui ont un chumé là Valider, ça c'est Messie qui a fait. Mais il n'y a pas que tu dit que je vais dit ou là ou là ou tu as dit mais tu peut dit passer donc as faut pas tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as pas cautionner ce genre en Guadeloupe. Dire, mais on viser quoi ?» va que quoi on que il faut arrêter, faut arrêter, il faut arrêter, il faut que nos élus commencent à se secouer là. Bon alors nous revenons avec famille rurale à grand Mounanou. Dans un petit moment pour cette troisième et dernière partie, il s'agit d'aider les personnes en... esselées, les personnes euh, âgées. Mais pas forcément personnes âgées. Les aidants familiaux. Les aidants familiaux et euh, peu importe la personne, même si c'est un jeune monde qui a une situation de handicap, etc. À parce on a en rencontre, c'est-à-dire qu'il y a de jeunes adultes, ouais, ouais. on a eu l'occasion, c'est-à-dire 50 ans uh -huh. euh, à partir du moment que la pathologie est là, c'est-à-dire pas, cest euh, personne en situation de handicap uh -huh. et personne pathologie, c'est pas pareil. Il y a des personnes âgées uh -huh. en situation qui sont depuis l'enfance uh -huh. en situation de handicap qui sont pathologiques, mm -hmm. mais euh, si effectivement les personnes en situation de handicap euh comme on dit, toi, on, oui. on préfère prendre en groupe oui. des groupes, pas oui. forcément individuels oui. à la maison oui. plutôt les personnes euh, jeunes pathologiques euh, s'il y a rien de, de oui. compléter ce que je dis non, euh, euh, elle, elle rajoutera <rire> tout à l'heure dans, dans, dans le... D accord. D accord. Oui, oui. alors euh, je rappelle que cette émission est consacrée à famille rurales de Grand mounons, même si en parti entre parenthèses, j'ai poussé mes petites gueulantes ne tenez pas compte de ce que moi je dis mais tenez compte de ce que disent ces personnes parce que ce sont des professionnels qui sont venus pour nous apporter ces informations là mais les informations que moi, perso j'ai eu entre temps, il fallait que je me défoule un petit peu parce que j'ai vu des choses qui m'ont secoué. Ça tombe dans leur émission, dans leur toute première émission, désolé, mais moi, personnellement, il faut en être extirpé parce que ça fait mal. Et en même temps, on est là pour du sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. -elle, panne -bité. On est là pour entendre ce qu'elles sont venues nous apporter comme info. Ce sont des, des personnes que vous verrez régulièrement dans cette émission qui vous diront ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles font avec leurs partenaires pour les grands mounonou, en fait. Hein. C'est en famille rurale, hein, donc en commune rurale, hein, bemao qui a porté euh, mon euh, pour, pour grands mounonou, pétini animation, assistance, euh, amour, euh, et tout ça y a proposé à d'anti-associations. Alors, je répète, prenez ce qu'elles disent, écoutez ce qu'elles disent, gardez ce qu'elles disent, et prenez les infos qu'elles donnent. Moi, on l'a... Animation personnelle. moins pour ça, on voit qu'il pas fait un plaisir du tout et ça tombe très mal aujourd'hui parce qu'aujourd'hui encore, j'ai été témoin de choses qui m'ont fait mal. Voilà. Nous allons attaquer cette troisième partie avec euh, Ariane Emirella de cette association Famille Rurale à Grand Mounonou. Je vous dis à tout de suite, vous ne partez pas. Vous, vous attendez euh, le numéro 3 parce que ça va être le numéro 3.